Arrive au partiel. Alors quelques remarques sur le partiel. Alors c'est assez intéressant parce que première chose qu'on a observée, c'est vous êtes 139 inscrits et il y avait 134 copies collectées, il y avait 134 personnes qui étaient prêtes au partiel. Alors ça c'est un phénomène inhabituel. Il y a plein de choses inhabituelles cette année, mais dans le positif, c'est qu'en général on, a, euh, on est plutôt, plutôt autour de 115 copies. Encore une fois, c'est plus 10% de gens qui se sont déplacés pour le partiel. D'accord Au jour d'aujourd'hui, euh, on a 53 copies corrigées. Mon tas, pour que je prépare, euh, vous allez voir, je vais extraire euh, des collecteurs, euh, des copies que j'ai corrigées euh, pour discuter des solutions ou des non-solutions qui sont proposées. Puis j'ai un collègue qui a fait la correction. Euh, et la distribution des notes est la suivante avec deux tiers de notre super Alors ça, c'est assez impressionnant, Donc pour l'instant on ne sait pas, hein, parce que si ça se trouve, moi j'ai eu le bon tas, ouais, genre, ça commence à, statistiquement, on a 40% des copies pas loin, c'est quand même euh, pas mal, euh, mais en fait, il faut voir que l'an dernier à ce stade-là, j'avais deux points de moyenne en moins. Alors soit vous êtes une super promo, soit vous avez les chocottes pour le master. Dans les deux cas, c'est bien. <rire> D'accord Parce qu'effectivement, euh, la traduction, c'est que... Effectivement, bah, manifestement, vous avez plus bossé. Ce qu'on avait avant, c'est qu'on avait une espèce de... J'appelais ça les, les, les courbes de dromadaire, où j'avais un pic là, aux alentours de 7, et un deuxième pic aux alentours de 11. Là, vous voyez, j'ai un truc qui ressemble plus à une gaussienne, centrée sur 10, okay. avec des notes qui vont très très loin, vers le haut. Hélas, bon, aussi, quelques notes qui vont un peu moins loin... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour l'instant, les résultats sont plutôt prometteurs. Et donc, je n'ai qu'un mot c'est euh, continuer. Ok Encore une fois, j'insiste, je redis ce que j'ai dit lors de la première séance euh, une UE, ça ne s'obtient pas par hasard la licence d'informatique, encore moins. Voilà. Alors, cela dit, bien sûr, le partiel sans être donné. N'était pas non plus horriblement difficile. Vous allez voir. Vous allez pleurer quand vous allez voir comment pouvoir 21 points en moins d'une heure. C'est ce qu'on va faire maintenant. Euh, mais peut-être que, euh, on va vous challenger au niveau de l'examen. Alors, l'objectif, c'est pas de faire du baltrap d'étudiants, bien évidemment, mais, euh, euh, l'examen sera un petit peu plus challengeux. Alors, deuxième chose. S'il vous plaît. Vous avez encore quelques années, j'espère, à passer parmi nous. Voici des exemples de copies qui donnent pas envie. Que quand on voit ça, on se dit, « Ah, oh, merde, encore une copie !» Et puis, là, un exemple de copie, alors ça-là, c'est une exceptionnelle, j'en ai pas tous les ans, des comme ça. Et là, reconnaissez que ça donne plus envie. Vous vous doutez, quand on va chercher les points là, et quand on va chercher les points là, les points là, ils viennent naturellement plus vite, parce que c'est clair. Si, ici, si, il faut aller dans des gribouillis, avec des bouts des flèches qui nous renvoient n'importe où, je veux dire, c'est infernal. On n'arrive pas à se représenter ce que vous avez imaginé. Donc de grâce, soyez sympa, euh, et ça c'est quelque chose qui est important, quand vous rendez des documents en général, essayez de présenter les choses clairement. C'est triste à dire, mais un discours creux, bien présenté, peut mieux passer qu'un discours extrêmement bien étayé, mais complètement bordélique. Donc ça, il faut que vous appreniez ça dans votre vie professionnelle, vous serez confronté à ces problèmes de communication, et euh, ben vous aurez à les résoudre. Alors maintenant, il est 11h05, et donc, nous commençons la correction, on va voir combien de temps on met pour avoir les 21 points. Alors, quelques questions de cours d'abord. Alors, première question, expliquer de manière claire et concise la différence entre Notify et Notify Alors, une idée Attends, Je vais pas bosser, moi, là. Vous une idée Alors, c'est un et tous, je suis d'accord, mais ça alerte de quoi C'est donc, donc, la porte, il y a quelqu'un qu'il faut aller ouvrir euh, C'est quoi Alors, une thread, alors déjà, c'est effectivement, c'est mieux, c'est une thread et pas un process, mais il fait quoi ce process que vous, que vous réveillez Voilà Alors, effectivement, il y avait un certain nombre d'informations qui étaient intéressantes. C'est une thread en attente sur un wait contre toutes les threads qui sont en attente sur un WET de l'objet associé au Notify. Et effectivement, dans les réponses, alors on vous demande des réponses qui sont argumentées, il fallait une, plusieurs, et le fait qu'on soit en attente sur un WET. Alors il y a des gens qui n'ont pas eu tous les points, parce qu'effectivement, euh, euh, ils ne répondent pas correctement. Alors par exemple, là ici, euh, collector 1, la différence entre la structure Notify et Notify All, c'est que Notify ne va pouvoir réveiller que la thread qui l'implémente, alors que Notify All va pouvoir réveiller tout le monde. On est en science, s'il vous plaît. En science, on est précis. Ça, ce n'est pas un discours scientifique. C'est buffet campagnard gratuit. Vous laissez ça aux politiques la deuxième perle, l'instruction notify de réveille uniquement une thread, alors que l'instruction notify de révèle toutes les threads en cours d'exécution. Alors, si la thread est en cours d'exécution, pourquoi faut-il la réveiller C'est quand même assez mignon. D'accord Vous imaginez que ces deux réponses n'ont pas eu énormément de points. Voilà. Donc, soyez précis, s'il vous plaît. Deuxième question de l'exercice 1. Alors, dans le cas où une ressource critique est bien gérée, pardon, protégée en exclusion mutuelle, si plusieurs threads sont en endormis sur un wait, l'exécution d'un notify all dans une thread garantit-elle que la cohérence de la ressource critique accédée est maintenue Expliquez brièvement. Alors, à votre avis Ce n'est pas toujours le même qui va répondre. Allez-y. Pourquoi il n'y a qu'un seul trait qui va reprendre la main Notify All, on a vu avant que ça réveille tout le monde. Donc tout le monde se réveille. Pourquoi Alors, alors voilà, c'est ça qu'il fallait, hein, c'est que j'ai dit, si c'est bien, alors pourquoi on a dit si c'est bien protégeant l'action rituelle cest qu'en gros, ça voulait dire dans un synchronize ou dans un lock unlock lock Alors ici, c'est dans un synchronize qu'on est sur Notify All. D'accord donc, dans un Synchronize, je suis bien protégé en action mutuelle. Si vous ne faites pas ça dans un Synchronize, votre euh, Notify, euh, vous allez euh, vous faire voir. D'accord Donc, ce qui était important dans les éléments, c'est que bien protégé, ça veut dire que vous vous êtes approprié le moniteur. Par contre, si le web n'est pas dans une boucle, eh bien, tout le monde est réveillé et on est parti en freestyle. D'accord C'est pas le fait que le truc soit... comme ça. Il faut que vous fassiez quelque chose. Donc ce qui était important là-dedans, c'était en fait que vous ressortiez l'histoire de la boucle euh, dans des conditions normales. Alors c'était vicieux parce que un peu plus loin, il y a une réponse où c'était pas nécessaire. Bon, voilà. Alors quand on me répond ça, oui, parce que le Tiffaio va réveiller toutes les threads. Ça vaut euh, ce que vous imaginez. Alors question 3, expliquez de manière claire et concise, alors ça, ça a été génial ça, gros gros échec sur celle-là, hein. ça vous n'avez pas été bon. Hein. La différence entre programmation répartie et programmation multicœur. Alors, pourtant c'était dans le premier cours, j'en ai parlé, La première semaine ou deuxième semaine, je ne sais pas, enfin assez tôt. Là vous avez eu une imagination délirante, débordante. Alors, c'est quoi la programmation répartie, la programmation multi Alors, niveau de couplage entre les threads, oh, ouais, why not, mais bon, c'est pas, pas suffisant. Alors, mémoire partagée, quel côté Voilà, alors, ok, on s'approche du truc, vous n'arrivez vous pas à l'exprimer de façon claire et concise, mais on s'approche du truc. L'idée, c'est quoi la programmation répartie suppose une exécution en parallèle. Dans les deux cas, c'est du parallèle. Il y en a qui m'ont quand même expliqué que l'exécution répartie, ce n'était pas du parallélisme. Ça va faire mal à certains collègues, hein, ça. Hein. Euh, donc, c'est en parallèle, mais c'est sur plusieurs machines. Plusieurs machines veut dire que si les communications ont lieu, elles sont plutôt en réseau. Et on parle de machines faiblement couplées. Pourquoi Parce que le temps de communication est important par rapport à la durée des instructions. Tandis que lorsqu'on est en multicœur, tout est sur une même machine, les cœurs partagent la mémoire, modulo des effets de bord de cache dont on ne parlera pas cette année, mais en master, vous serez éventuellement amené à revoir ce genre de choses, et du coup, on peut communiquer par mémoire partagée. C'est-à-dire qu'on ne descend pas toutes les couches de l'ISO, on ne remonte pas toutes, parce que euh, si vous faites des sockets sur une machine, on descend quand même assez loin euh, dans euh, les, les couches ISO. On s'arrête évidemment à la couche matérielle, mais on va quand même assez loin. Et ça veut dire que du coup, effectivement, le couplage est plus fort. Mais c'est tout Dans les deux cas, c'est du parallèle. Alors, j'ai peut-être pas de... Ah si, si, là j'ai un truc génial. C'est la programmation répartie signifie que le programme est réparti sur plusieurs threads sans forcément être parallèle. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille. Euh, en revanche, la programmation multicœur signifie une programmation parallèle car l'exécution est simultanée sur plusieurs cœurs. Donc Internet, c'est séquentiel. Aïe D'accord Bon, il y en a, à mon avis, euh, ils n'avaient pas pris les bonnes substances au petit déjeuner. Hein Alors. L'exercice, euh, enfin la question suivante de l'exercice, là si c'était quand même du cadeau bonus, il hein, faut quand même pas exagérer. Hein. Euh, L'idée c'est qu'on vous file un petit programme qui est là, et on vous dit euh, modifiez le programme pour que la ligne 16, qui est ici, ne s'exécute que lorsque vous avez la garantie que toutes les threads qui ont été lancées se sont terminées. Alors en gros vous avez tous compris que ça allait du côté de, de quoi De quelle instruction déjà de join. Mais, après, vous avez parfois brodé. Alors, la réponse, la première piège, premier piège quand même, parce que, faut pas déconner, c'est qu'ici, il y a un petit souci, j'utilise des threads plus ou moins anonymes, cest qu'en fait, je ne garde pas les références. Donc, effectivement, il euh, fallait faire un petit peu attention. Premier piège jaloux. Deuxième piège jaloux, je disais, en maximisant le parallélisme. Donc, j'attendais bien que vous me créez, vous me fassiez pas un truc, je crée une thread, elle se termine, je crée une thread, elle se termine, je crée une thread, elle se termine. Parce qu'il y en a qui, vous allez voir, qui m'ont fait ça. Hein. Alors, la solution, c'est ça. Alors, j'ai tout mis en gris. Donc, effectivement, il fallait ici créer un tableau de thread pour pouvoir stocker les références. Si vous n'avez pas la référence, vous n'avez rien. Ici, du coup, il fallait changer la manière de créer les threads, c'est-à-dire faire le new travail dans T2i et faire ensuite le T2i.start. Alors, il y en a qui m'ont fait T2i égale newTravail.start. Là là là là là là là. Vous ne compilez pas souvent, les gars. Hein euh, donc, ça, c'est la première boucle qui lance toutes les threads pour qu'elles s'exécutent en parallèle. Et ensuite, il faut une deuxième boucle qui ramasse les join. Si vous avez le mauvais goût, comme l'ont fait certains, de mettre le join dans la première boucle, la l'assertion maximiser le parallélisme est fausse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici Ah, c'est mignon, ça, aussi. Il y en a qui s'imaginent que le catch et le finally euh, va régler le problème. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce programme-là Vous voyez Bon, indépendamment du fait qu'il euh, fait le join après le start, encore une fois, quand vous mettez quelque chose, point join, quelque chose doit rendre une valeur. Donc, le new travail rend un pointeur. Le start, c'est void, il rend rien. Donc, déjà, ça ne pas. Vous voyez Bon, ensuite, le premier truc qui est assez cracra, c'est que euh, dans l'hypothèse où c'était correct, ce machin-là, effectivement, ben ça lançait les tâches en séquence. Et puis, le try-catch ici là, ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme collector Ah oui, alors c'est mignon ça Join appliqué à la classe travail. D'accord Join est associé à la classe thread et si ça marche sur des instances. D'accord Donc c'est un petit peu. Zerbi, indépendamment du fait qu'on est dans la famille de solutions, il met tout dans la même boucle. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, alors, ça c'est pas mal ça. Les deux boucles, donc jusque-là ça va à peu près. Je fais le new travail start avec les références qui vont être patresses. Et après, effectivement, faire le join, je suis un peu emmerdé. Donc, je mets. Pas grave! Je mets travail. La classe. On est d'accord que ça ne peut pas marcher, ce truc-là. OK? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre de joli? Alors, il y en a un qui fait les starts et qui fait le join dans un finally. Join dans le vide. Bien sûr. D'accord? OK, donc ça, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? J'ai le start. Ah oui, alors ça c'est le catch le finally qui doit faire que miraculeusement tout s'arrête quand c'est terminé. Ben non Parce que en fait, ici, cette exécution-là, je ne sors pas de ce bloc. Je n'ai pas de raison de sortir de ce bloc une fois que les threads sont terminés. D'accord Il n'y a, a pas vraiment de raison. Ok Donc a priori, ce truc-là, ça ne devrait pas marcher. Et puis, ah, la plus belle Alors ça, c'est pas faux mais enfin, vous êtes en L3, merde Genre, on n'écrit pas des trucs comme ça hein Enfin, c'est quoi ce truc-là D'accord Cette personne, je ne sais pas si c'est qui m'a écrit ça, il m'a nécessairement la notion de boucle n'est pas encore complètement rentrée dans les mœurs. Bon, Alors, ça, c'est du code, ça, ça fait mal aux yeux, hein, quand même. Voilà. Alors, l'exercice de... Alors, je vous avais dit, et je peux vous assurer qu'il y en aura un autre à l'examen, vous êtes sur deux trucs dans les examens de 3 et 001, et dans les partiels et dans tout, il y a un chronogramme. Donc, on avait l'exercice sur le chronogramme. Donc, on a un petit programme. Le petit programme, c'est un compteur. Donc, vous voyez, le compteur, il est vachement pas protégé. J'ai deux fonctions. Une fonction de l'initialisation, qui l'initialise le réatoire, une fonction qui l'incrémente, et une fonction qui l'affiche. Puis, j'ai ici une tâche une tâche euh, qui a son propre identifiant, et puis qui est associée à une référence sur le compteur, ça c'est le constructeur, et puis j'ai le run, qu'est-ce qu'elle fait eh ben, Je boucle deux fois, et j'incrémente. Mais j'incrémente en me synchronisant. En me synchronisant sur un objet que j'ai vu avant, qui est défini, euh, le M qui est défini, il est où Il est là. Le M qui est défini ici, et qui est défini en statique, ce qui veut dire que il est partagé par l'ensemble des instances. C'est une variable de classe, comme on dit euh, dans certains langages. Donc du coup, effectivement, ça veut dire que les instances vont être synchronisées là-dessus. Et puis, j'ai le programme principal. Et qu'est-ce qui fait mon programme principal euh, Eh bien, euh, il lance euh, les travailleurs. Et puis après, eh bien, euh, il se termine. Alors, première question. Si on vous disait, la protection de l'accès au compteur dans le constructeur de travailleurs est-elle nécessaire en général L'est-elle également dans ce programme précis Justifiez vos réponses. Alors, vous auriez écrit quoi, vous Vous bon, voyez, quelqu'un se dévoue. Hein Alors, en général, étant... Alors, pourquoi c'est partagé alors oui, effectivement, et alors c'est partagé parce que effectivement, euh, c'est un réflexe qu'il vaut mieux avoir. Dans le cas présent, alors dans le cas présent, l'instanciation de tous les travailleurs est séquentielle. Donc c'était ça la réponse. D'accord. J'ai parfois eu l'inverse. Non, dans l'absolu, il ne faut pas protéger, mais là, il faut. D'accord. Donc c'est pas mal. Donc, dans l'absolu, effectivement, quand vous ne savez pas comment vous allez utiliser le constructeur, vous protégez. Si vous maîtrisez complètement les conditions dans lesquelles le constructeur est utilisé, éventuellement vous mettez un, un, un warning ou un, dans, dans, dans le commentaire du programme, attention le constructeur n'est pas protégé contre les exécutions parallèles, et il le faudrait dans l'absolu, mais là j'ai pas besoin de le protéger, et eh bien ici, effectivement, je n'ai pas besoin euh, de le faire. Voilà. Donc il n'est pas requis parce que les exécutions sont passées. Donc ceux qui ont répondu dans cet ordre là, et eh bien ils ont eu les points. Je n'ai pas de collector mais bon. Euh, la question 2 c'était que se passe-t-il si le 19 est transformé comme suit En gros l'idée c'est je flingue le statique. Alors qu'est pas ça bah, Du coup synchronisation nada. On est d'accord. ça enfin, sert à rien. Ok. Donc, ce petit mot change complètement la sémantique d'exécution de mon programme. Pas grand-chose, hein, un petit statique, là. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ont répondu ça... Alors, il y en a... Est-ce que j'ai des collecteurs, là Non. Mais après, j'en ai, rassuré vous Alors, maintenant, on regardait cette exécution. Donc, on vous, vous demandait le chronogramme de cette exécution-là, dont je vous donne le listé, ici. Donc en gros, on sent que le programme principal s'exécute, le compteur est initialisé avec la valeur 96, puis ensuite il se termine, puis le travailleur 1 dit qu'il attend 12, le travailleur 2 dit qu'il attend 5, et puis après, le travailleur 2 dit qu'il a la valeur 98 à la fin de son exécution, et le travailleur 1 dit qu'il a la valeur 100 à la fin de son exécution. Bon, Alors regardons le chronogramme, alors, première chose qui est importante, vous êtes d'accord, c'est un fil d'exécution pour le main. Vous avez ici l'affichage du main une fois qu'il a instancié le compteur. Alors, vous avez vu que je n'ai pas représenté le compteur. Pourquoi je n'ai pas représenté le compteur Parce que le compteur, c'est ni une structure sur laquelle on va faire des synchronisations, puisqu'il n'y a aucune action de synchronisation, le compteur n'est pas protégé, ni quelque chose qui va être dans une thread avec son compteur ordinal propre. Donc je ne l'ai pas représenté exprès à cause de ça. Par contre, lorsque j'instancie au moins le premier travailleur, je l'ai mis comme ça, mais euh, eh bien j'ai forcément un M qui vient avec, qui lui dépend de la classe. Donc lui, le M, je ne lui ai pas associé de contour ordinal, parce qu'il n'est jamais associé à une thread propre, mais j'ai utilisé la notation que j'utilise pour dire qu'il va jouer un rôle en termes de synchronisation. Ensuite, donc, je lance mon travailleur 1 qui, a, qui est un fil d'exécution et mon travailleur 2 qui est un fil d'exécution. Là, j'ai copié 2 fois 1, c'est un copier-coller, mais celui du dessous, bien évidemment, ici, c'est un en 2. D'accord Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils font bah, Une fois qu'il a tout lancé, lui, il se termine. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu voit là. Hein. C'est ce, ce que me dit l'exécution. Donc, j'affiche le truc, j'ai plus d'instructions. Le, la thread disparaît. Ensuite, c'est lui qui prend la main. Lui, il prend la main et il dit « j'attends 12. Euh, » Je ne sais plus, je me souviens plus les millisecondes, on c'est les millisecondes. Et puis, il lance un slip de 12. Le slip qui est avant la boucle. Le deuxième, il fait la même chose, il dit « j'attends 5. » et il lance un slip de 5 celui qui est avant la boucle puis une fois que ce slip de 5 s'est terminé évidemment il se termine mécaniquement avant le slip de 12 d'accord Eh bien il va prendre son exécution et je rentre dans la boucle et dans la boucle j'ai un premier inc le premier inc qui est protégé par la synchronisation ici d'où la liaison avec la ligne verte pointillée puis ensuite je fais un deuxième slip de 5 je suis toujours dans le premier slip de 12 de la thread numéro 1 puis j'ai ici une deuxième incrémentation qui est protégée, hein, puisqu'elle se place dans un synchronize. Mais en fait, ce qui est compliqué, ah hein, oui, je n'aurais pas dû faire le, le retour là, parce qu'en fait, là, ici, le slip va se terminer, mais en fait, dans ma boucle, j'ai le synchronize, le incre, et toujours dans le synchronize, le slip. Et là, il y avait un piège quand même, sinon c'était trop facile, c'est que je ne peux pas reprendre l'exécution là, lorsque lui se termine, parce que lui, il ne peut pas rentrer dans la boucle. Il est bloqué sur le synchronize. Donc il faut que lui sorte pour que soit lui puisse faire le synchronize. D'accord Puis alors ici, alors évidemment, le coup l'autre, après il peut s'exécuter et se terminer. Et puis ici, je n'ai pas replanté avec la même échelle les deux autres euh, euh, attentes, donc à la fin de la boucle le, le slip, et à nouveau une incrémentation, et ici un slip, d'accord, voilà. Alors en fait oui, je réalise que mon chronogramme il n'est pas tout à fait parfait, j'aurais dû faire le retour à la fin euh, du slip, bon, c'est pas rare. Ok, donc voilà, Alors ça c'était le chronogramme qui était attendu. Oui, vous avez une question Euh, alors vous avez tout à fait raison euh, alors en fait il y a deux possibilités le, le, j ai, j ai, je peux avoir merdé et avoir mis peut-être l'affichage a eu lieu avant ou peut-être que, en fait il y a deux possibilités mes affichages sont pas atomiques Mais vous avez raison, j'aurais peut-être dû mettre l'affichage avant et permuter ce truc là, entre les deux très bien, l'autre chose qui arrive parfois aussi c'est que euh, l'affichage a un petit peu de retard c'est qu'en fait l'affichage il est bufferisé il est envoyé mais le, la partie de bibliothèque qui fait le display, donc parfois, on observe ça. Hein, quand vous avez beaucoup de threads qui euh, arrivent en, en concurrence, vous avez parfois des retards. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'affiche. C'est bizarre, il s'affiche pas à l'heure. En fait, l'affichage a été envoyé avant. Mais ça veut dire que vous avez raison. Il euh, y a un bug dans mon dans mon chronogramme que je vous présente là. J'aurais probablement pour plus de cohérence dû mettre euh, cette exécution-là avant le ink. Voilà, bien vu, bien vu. Bon, de toute façon, on n'a pas pénalisé. Ce qui était important, c'était ça. Le fait qu'on ait bien les trois slips d'affilée, il y en a qui m'en oublient à terre l'arigot, hein, voire qui en mettent zéro. Et le fait qu'on fait bien apparaître la synchronisation. On a toléré quand vous mettiez compteur, si vous expliquez pourquoi c'était compteur que vous mettiez, et pas M. Il y en a qui ont mis M. Hein, je veux dire. donc Il y en a qui ont bien compris que compteur... Il n'avait aucun rôle dans les synchronisations ni dans les exécutions. Simplement, il était appelé passivement par des threads. Et ce qui est important dans cette affaire-là, c'est effectivement c'est la variable m. Merci pour votre question. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé Alors, le slip attend dans le c'était le piège à Et puis, discussion, c'est s'est m ou le compteur. J'ai discuté, moi, je préfère représenter m parce que c'est m l'objet sur lequel on synchronise. Et regardez les chronogrammes que je vous donne. Je représente systématiquement les objets qui se synchronisent. Alors, une petite parenthèse sur ces chronogrammes. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous assomme avec ces chronogrammes. C'est une manière, enfin, ce qui est important dans les langages de programmation, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Alors, c'est un gros mot, la sémantique. Et surtout, c'est un gros mot qui vient avec plein de mathématiques derrière. La sémantique, ça veut dire c'est qu'est-ce qui se passe dans l'exécution. Je vous rappelle que l'informatique, ça vient des mathématiques. Et en particulier des gens qui s'intéressaient à l'automatisation du calcul. Donc, c'est important de se dire que si j'ai une séquence d'instructions, cette même séquence d'instruction va toujours faire la même chose. Pour le paralysme, c'est merdique parce que c'est modulo l'entrelacement. Ok Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça Eh bien, euh, l'idée, c'est de faire de la sémantique. Alors, c'est des, des formalismes mathématiques qui sont beaucoup plus lourds. Et pour moi, les chronogrammes, c'est d'une manière de représenter l'exécution pour vous faire comprendre ce qui marche dedans. Et c'est pour ça qu'on vous le demande. C'est un programme concurrent, il ne s'agit pas d'écrire machin, je mets des synchronails, je mets des logs, je mets des trucs, mais oh, ça tombe en marche, super. Il faut que vous compreniez pourquoi ça marche. Alors, ben j'ai des chronogrammes qui ne sont pas inintéressants. Donc ça, c'est pas mal. Euh, j'ai à peu près voyez, oui, alors bon, il est moins joli que le mien, euh, mais ça reste une copie agréable à lire, ça, hein, en tout cas, ce chronogramme-là. D'accord. Euh, là, on... En aventure vers le bizarre. Ça ne s'appelle pas ça un chronogramme. Il n'a pas eu beaucoup de points, celui-là. Euh, et puis, euh, j'ai vous ai épargné d'autres qui sont pas mal. Alors, l'exercice 3, c'était une réflexion sur un tri parallèle. Et comme je vous l'ai dit, je me suis inspiré de l'animation de la fête de la science de vos potes de la UP6 pour trouver mon idée de sujet. Donc, c'était une photo-là. Vous reconnaissez quelques enseignants. L'idée, c'était effectivement de représenter de façon intuitive comment avec un certain nombre de permutations, vous pouvez trier un tableau à des gens qui n'ont pas fait d'informatique. Alors en gros, comment fonctionne le tri parallèle que euh, j'ai imaginé Je me suis inspiré du triabule, mais en fait, on a retiré quasiment toutes les références au triabule, sauf pour parler de complexité, pour vous donner des indices, parce qu'en fait, le tri triabule a une caractéristique particulière qui n'est pas respectée par mon tri parallèle. C'est quoi la caractéristique du triabule Oui non, il est en séquentiel, bien sûr, mais comme tout la plupart des tris, le, le, le, sauf les tris parallèles. Mais, mais non, une autre caractéristique plus intéressante par rapport aux autres tris, c'est qu'à la fin de chaque itération de la boucle extérieure, l'élément le plus le IM élément, vous êtes à la boucle I, le IM élément le plus léger est remonté, ou le plus lourd, ça dépend si vous mettez inférieur ou supérieur. D'accord? C'est qu'en fait, en gros, vous avez à chaque itération de boucle, vous avez un élément qui est bien placé. Or là, avec les entrelacements, ce pas convaincant, c'est pas sûr. Alors je me suis euh, battu pour que enfin, mon tri marche marche, il hein, n'y a pas de problème, et puis après on s'est posé la question avec le collègue mais est ce qu'on pourrait démontrer qu'il marche, CF Courdalgo. Bah, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'en fait euh, on peut avoir les, les, les permutations qui, en fonction de l'ordre, euh, elles aussi, euh, avant de trouver leur place, c'est à dire qu'elles montent trop loin ou elles descendent trop bas, puis elles reviennent. D'accord Parce que ça dépend de l'ordre dans lequel les permutations sont effectuées. Donc l'idée, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu appeler ça un triabule, parce que c'est inspiré du triabule, mais ça n'a pas cette propriété importante du triabule. On s'est dit, oula, si vous étudiants connaissent cette propriété-là, ça va les perturber. Manifestement, ça ne vous aurait pas perturbé, en tout cas pas ceux qui sont ici. Euh, donc l'idée, c'est que chaque round correspond à une permutation. Donc l'idée, hein, c'est que la boucle extérieure du triabule, Finalement, elle est exécutée en parallèle. C'est un petit peu comme si toutes les, les cordes de boucle étaient exécutées en parallèle par une thread, mais elles sont synchronisées. Et on a n round. Et donc, le, le, le, donc le, chaque round représente un, un, une itération de la boucle extérieure, mais dans la boucle intérieure, euh, on parle et euh, donc on ne commence un nouveau round que lorsque l'on a terminé le précédent. Et c'est important parce que comme on fait les permutations deux à deux dans le désordre, il faut qu'on ait garanti que toutes les permutations aient eu lieu. Sinon, on risque d'accrocher un élément qui n'aurait pas dû être là. Et il ne va pas se trouver à sa bonne position. Donc, cette notion de round est assez importante. Donc, qu'est-ce qu'on a comme classe dans le programme On a le tableau, on a le synchroniseur. Alors, le tableau, c'est l'objet qui va être trié. Le synchroniseur, c'est l'objet qui va nous permettre de faire une synchronisation. On a le comparateur, c'est des threads qui vont être associés à un indice du tableau, à l'indice 1, enfin 0, 1, 2 jusqu'à n-1 bien sûr, parce que le n, on ne sait pas avec quoi le comparer. Et puis le programme principal qui est euh, tri-parallèle. Alors, alors, alors, alors, alors, euh, la question 1, c'était du cadeau bonus parce que c'était une redite de la question... <rire> 4 euh, de l'exercice. Il euh, y en a qui ont réussi à ne pas répondre. Hein. Donc en fait, on voulait s'assurer que c'était euh, que l'on affichait le tableau trié une fois que le tri était terminé. Comme le tri s'exécute sur des threads, il faut attendre que les threads soient terminés. Et donc bien évidemment, il faut les rajouter un truc comme ça. Alors comme tout à l'heure, le interrupted exception il est intéressant. Comme moi, dans la version précédente, dans la question, je le mettais au niveau de, euh, de mon programme. Non, mon programme pouvait lever les exceptions, donc je n'avais pas besoin de rattraper le truc. Donc là ici, euh, il rattrape rien du tout. Donc ici je rattrape euh, les exceptions euh, qui peuvent obtenir au niveau qui peuvent survenir au niveau du job, C'est tout. C'est la différence. Mais vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ça, c'était gratuit. La question 2, on commençait à s'intéresser aux synchroniseurs. Et en particulier, on s'intéresse à deux méthodes. Certains d'entre vous ont constaté qu'il y avait deux autres méthodes dans mon listing. Ils, ils m'ont amoureusement programmé ces deux méthodes. Ça ne servait strictement à rien, ça leur apportait zéro point En plus, ce n'était pas demandé. Quand on vous pose une question, vous répondez à la question. C'est une caractéristique de l'examen. D'accord Donc, quelle variable locale suggérez-vous pour programmer cette classe, expliciter leur usage et donner leur déclaration en Java alors, qu'est-ce qu'il fallait à votre avis pour le synchroniseur Un tableau. Voilà. Le nombre d'éléments à en synchroniser, enfin le nombre d'éléments, le nombre de threads à synchroniser parce que on synchronise des threads des pinces et dans les rounds. D'accord C'est tout Un compteur pour savoir où on en est par rapport à ce nombre-là et c'est tout. Là, il y avait plusieurs réponses possibles. Alors, on retrouve ces deux valeurs que vous m'avez signalées, et ils on pouvait avoir besoin, on a besoin de bloquer ceux qui arrivent trop tôt, puisqu'on va les libérer à la fin du round. Donc on a forcément besoin de quelque chose sur lequel on peut faire un wait, ou un await. Ici, un wait ça suffit, oui Je ne comprends pas votre question. C'est les variables cas, c'est les variables d'instance, c'est les variables propres à un objet. D'accord Oui, j'aurais pu utiliser le terme instance, effectivement. D'accord. Donc ici, moi j'ai déclaré un objet. Alors c'était pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas déclaré cet objet et qui ont utilisé this, ils avaient bon. Parce que c'est une autre manière de faire. Euh, voilà. Donc, ici, c'était accepté. Mais évidemment, il fallait que vous soyez cohérent avec la question d'à côté. C'est-à-dire que le mec qui oublie l'objet sur lequel on va synchroniser et qui synchronise rien derrière, il n'avait pas tous les points sur cette question-là quand même. Donc, je récupère mes trucs. Comment je vais programmer, euh, le constructeur? Ben, le constructeur, c'est assez facile. Je dois simplement initialiser le nombre de synchronisation. Là où les Athéniens se sont atteignis, se sont atteints, euh, eh bien, c'est que au niveau de tout se passer. Alors, il y a là, alors, en fait, c'est vicieux parce que ça ressemble à un SaaS, mais c'est plus simple qu'un SaaS. Ça, rien qui ont de me programmer ça. On va voir dans les collecteurs, c'est assez mignon. Euh, ça pourrait ne pas être faux d'ailleurs, inutilement compliqué, mais pas faux. Là, en fait, qu'est-ce que je dois faire Je dois bloquer tout le monde jusqu'à ce que le dernier arrive. Le dernier arrive, réveille tout le monde. Donc. Alors déjà, il faut que je me synchronise, puisque je vais utiliser un wait. Un wait, c'est juste dans une synchronisation. Et puis, je vais me synchroniser plus loin que simplement dans le wait, parce que je vais utiliser un compteur que je vais incrémenter. Et je ne veux pas avoir d'incohérence au niveau de l'incrémentation de ce compteur à cause de commutation. Puisque j'incrémente le compteur et je le compare au nombre de threads à synchroniser. Tant que j'ai pas synchronisé, tout, tant que tout le monde n'est pas arrivé, je vais là-dedans et les gens s'attendent. Les threads se bloquent sur wait. Sinon, je remets arrivé à zéro et je dis je notifie tout le monde. Tous ceux qui sont bloqués ici vont sortir. Donc là j'ai un cas où j'ai pas envie de mettre le while dans le wait parce que c'est vachement plus simple. D'accord, puisque je réveille tous ceux-là qui vont sortir ici. Le dernier, il a mis le truc à zéro. Et du coup, si j'en ai d'autres qui reviennent alors que des autres n'ont pas tout à fait fini de sortir, les autres vont se bloquer, tandis que la vague d'avant, elle va continuer. Comme c'est les mêmes qui reviennent et qui se rebloquent, je ne peux pas dépasser N. Vous comprenez le principe de la solution C'était super simple. Mais parfois, c'est trop simple. D'accord Alors, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une merde de synchronisation. Vous allez dégoûter parce que vous voulez voir un peu plus loin dans le cours qu'il existe un objet dédié en Java qui permet d'implémenter ça sans faire le zouave avec des boucles comme ça. Mais enfin, encore une fois, c'est important de savoir que ça existe parce que vous pouvez vous en servir. Mais c'est surtout important de savoir comment ça marche à l'intérieur parce que vous pouvez, dans d'autres situations, être amené à les programmer. Alors, qu'est-ce que j'ai eu, là Là, on est dans la catégorie de quelqu'un. Alors, sa solution n'est pas fausse qui, euh, lui, il a reconnu le SAS. Alors, il est câblé, il m'a reprogrammé le SAS. Bon, pourquoi pas Alors, vraiment, du coup, c'est euh, marteau pour l'enclume. Hein. Euh, donc, il y a le synchronize sur M, il y a du notify all. Le... Il a en plus mis un système. Alors, il a programmé le SAS complètement. C'est-à-dire avec la décrémentation, le dernier ferme la porte, la variable pour entrer, la variable pour sortir. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est compliqué, ce truc. D'accord donc voilà, le, le, en plus il variables peut passer true, peut passer false, c'est mignon parce que, ah si, il y a le while peut passer qui, qui nous bloque là, enfin c'est un peu, euh, voilà, c'est que ça reste quand même super compliqué. Euh, le notify all le récupère tout le monde, alors ça passe parce qu'il utilise peut passer et pas le compteur. Donc peut passer n'est remis à, à false que lorsque le dernier est passé. Donc ça marche. Mais vous avez vu, que, enfin, je trouve que cette solution est juste quand même un petit peu lourde par rapport à la mienne. Ne vous en déplaise. Mais, il a eu des points. Là, on s'oriente dans le bizarre. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont programmé un synchroniseur à un coup. Il marche la première fois. Euh, manque de bol, c'est qu'il faut qu'il marche pendant les n rounds. Donc au deuxième round, on est mort. Donc le tri, euh, bonjour. Alors, ça ressemble un petit peu à cette idée-là. Celui-là, il rentre dans cette catégorie-là. Il incrémente le compteur, donc tout le monde se bloque. Et puis après, il fait un notify all. Là, il réveille tout le monde. Il n'y a pas de souci, mais comme il ne jamais le compteur, au deuxième round, tout le monde passe. Donc ça se passe très très mal au niveau du tri. D'accord Exercice raté. Le synchroniseur, il n'avait de sens que s'il marchait autant de fois qu'il y a de rounds. Là, j'ai une variante mignonne, j'incrémente amoureusement dans un synchronized. je fais par contre le test du compteur en dehors du Synchronize. J'ai commuté là, je suis mort, c'est fini. D'accord Voilà. Bon, indépendamment du fait que je fais le wait, alors après la syntaxe devient un petit peu ésotérique, mais je fais le wait, pas associé aux ZIS, bon, ça ne marchait pas ça. Euh, alors qu'est-ce qu'elle a cette variante Ça c'est aussi une nouvelle... C'est une variante qui ne marche pas non plus parce que en fait euh, en il fait, y a une combinaison de trucs foireux donc au début ça marche bien, ça marche au premier coup hein, donc tout le monde se bloque le NDM arrive euh, il ne passe pas là-dedans, il fait CPT égal 0 il fait signal all il réveille tout le monde mais comme il a le compteur à 0 tout le monde se rend dehors. lui il passe il refait un tour, c'est le NM, il passe le truc, il fait ça, et voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, le premier round, ça marche, mais les rounds suivants, il n'y en a qu'un qui sort. Et c'est tout le temps le même. Damn it, malédiction. Donc c'est un problème de reset. D'accord Donc l'objet, il n'est pas très perdurant dans le... Alors il y a des familles de solutions où des petits malins ont changé le prototype. Quand je vous donne le prototype d'une fonction, vous ne le changez pas. Ça fait partie du cahier des charges. D'accord Alors ça, c'est un petit peu truandé. C'est pas complètement faux, bon, indépendamment du fait que derrière, euh, ça marche pas très bien ici, parce que il fait un Notify, et puis il fait un cpt moins moins. Donc le cpt moin moins fait que les mecs qui se réveillent là, ils re-rentrent ils re dans la boucle. Enfin, ça, voilà, c'est un peu la pagaille C'est une solution qui est pathologique, indépendamment du Synchronize, qui ne plaît pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici euh, La papa... Oui Alors là, il fait à peu près tout ce qu'il font, mais il n'y a jamais de « wait » notify ». Excusez-moi, c'est une question Oh, pas cool, là Bon, sur quelle copie On va revenir, hein Attends, vous m'arrêtez à la bonne copie, mais les animations, pour ça, c'est un peu pénible. Hop, oh, c'est celle-là net, c'était celle d'avant Bon, bah, c'est pas grave, on repart c'est vous qui avez la question, moi je ne sais pas. Sur... Hop, donc c'est pas celle-là. C'est celle-là Là je vais taper. C'est pas celle-là Le CPT ⁇ dans la boucle while Euh... non en fait le problème ici il vient du fait que tout le monde fait le cpt égal 0 et du coup en fait encore une fois vous bloquez bien les n premiers mais dès que vous en réveillez un les autres peuvent plus sortir c'est de là que, que, que vient le problème c'est plus clair bon celui là on l'a déjà vu J'en étais ici, c'est ça Alors ici, voilà, il n'y a jamais de wait, il n'y a jamais de reprise. Ça peut pas marcher. D'accord J'ai beau mettre les synchronize j'ai beau incrémenter les compteurs et les tester, si je fais rien, il ne se passe rien. Donc, euh, c'est pas une synchro. Question 4. Ah, on commençait à rentrer dans le cœur du sujet où on disait faut-il protéger le tableau d'entier embarqué dans la classe tableau Justifiez votre réponse. À votre avis, faut ou faut pas D'abord, c'est facile. La première partie, c'est oui ou non. Faux ou faux pas Qu'est-ce qui vous arrive, là Vous êtes en hypoglycémie généralisée ou quoi Il y en a un qui fait et, et, oui de la tête. Bon, on va dire que c'est oui. Très bien. Mais oui n'est pas une bonne réponse. On est en science. Une réponse est justifiée. Pourquoi Il y a des écritures concurrentes. Ah bon, des écritures. Des permutations qui impliquent des écritures. Excusez-moi. Je... Voilà. Mais on est d'accord. Alors, effectivement. D'accord cest que les threads vont effectuer des permutations en parallèle. Et on peut parfaitement imaginer que si on ne protège pas, à un moment donné, par exemple, j'échange i, i plus 1, et i plus 1, i plus 2. Ça sent mauvais, ce truc-là. Ça sent très, très, très mauvais. D'accord Donc, j'ai envie que. La permutation soit indivisible. Pour qu'elle soit indivisible, j'ai pas le choix. Il faut que je protège. Après, il y a deux façons de protéger. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui Il faut protéger le tableau d'entier et la classe tableau, car il ne faut pas que plusieurs permutations soient effectuées en même temps. Bon, mais c'est correct. Il n'a pas expliqué pourquoi. Et puis là, ici, il ne faut pas le protéger, car on doit pouvoir manipuler le tableau pour pouvoir le trier. Ça, c'est encore mieux, ça. Il a l'impression que protection c'est coffre-fort. Non, c'est pas tout à fait ça. Donc, lui, le premier il a eu une partie des points, le deuxième il a eu ce que vous imaginez en points. Alors, maintenant, quelles variables locales surgirez-vous pour programmer cette classe, expliquer -ce leur usage et la diffusion Java Alors, les variables locales. Un tableau, nous sommes d'accord. Un tableau, hein un euh, euh, moniteur, effectivement, ou le ZIS, comme tout à l'heure. Et puis, c'est tout. Hein, hein c'est quoi la réponse Alors, c'est un tableau, la taille du tableau, mais on peut le récupérer à travers le tableau, c'était aussi accepté. Hein euh, et puis, le moniteur. Et puis éventuellement certains me l'ont dit parce qu'on dit que le tableau était initialisé aléatoirement, il peut y avoir un générateur, mais ça, il vous, vous y en a, y a, y a, y a, un, y a qui me l'ont initialisé, alors s'il me le triait déjà, mais il y en a qui l'ont anti-trié, c'est-à-dire qu'ils à l'envers, donc c'était une manière d'initialiser le tableau aussi, on a testé d'ailleurs le programme comme ça, euh, mais bon, essentiellement c'est ces trois-là qui étaient importantes, modulons le fait qu'ici, on pouvait utiliser ZIS. et c'était cohérent, dans ce cas-là, il fallait que ce soit cohérent pardon, avec la prochaine question. Il y a une autre variante il y en a un qui me l'a trouvé. C'est Protéger le tableau, oui, mais c'est vachement brutal de protéger le tableau. Parce que si je protège le tableau en entier, ce qui me gêne, c'est pas qu'il y ait deux permutations simultanées, c'est que les permutations puissent se recouvrir. Donc, si je veux autoriser un tri parallèle, parce que là, si je protège le tableau complet, mon tri parallèle, je me le mets quelque part. Hein. Ça marche pas du tout. Enfin, ça marche, mais en séquentiel Okay, simplement que les permutations vont se faire dans un ordre qui va être décidé par le scheduler du système et pas par moi. Mais euh, sinon, il n'est plus parallèle du tout. Donc en fait, ça c'était plus mieux bien. Ok? Là en fait, on se posait la question, est-ce que euh, ils ont trouvé ben moi j'ai corrigé une copie avec euh, une solution? Alors sauf que lui il n'a pas fait avec un tableau d'objets. il l'a fait avec un tableau de réentrant clock aussi une variante, hein. vous pouvez utiliser des rayons 30 c'était pas nécessaire parce qu'en fait on faisait jamais de conditions, le rayon 30 loc il est intéressant que vous avez plusieurs conditions Quand vous avez envie de vous bloquer sur telle condition ou sur telle autre, par exemple dans le, dans le sas, le rayon 30 loc est intéressant parce que vous pouvez vous bloquer sur une condition d'entrée et une condition de sortie, là on n'a jamais envie de se bloquer que sur un seul objet, donc c'était pas nécessaire c'est à dire que si vous utilisez un rayon 30 ce qui compte c'est les locks et les unlocks. Alors, écrivez les sources de méthode, des méthodes de la classe tableau. Donc, la première méthode qui nous intéresse, c'est euh, la, la création. Euh, donc, ici, on crée son tableau. On n'est que sur des variables locales. Il n'y a pas de compteur euh, partagé entre les différentes instances de tableau. Donc, pas besoin de protéger. Il y en a qui vont protéger. C'est pas la peine. Euh, voilà et puis après l'initialisation du tableau, et puis euh, ensuite, bah, la permutation, c'était quand même super simple, alors ça c'est la version, euh, la version brute où je protège tout le tableau, dans cette version on n'a pas de parallélisme, on est d'accord, c'est un tri parallèle, pas parallèle. Mais, je vous propose cette deuxième solution, qui était plus, mieux, bien, d'accord, donc ici, mais on acceptait les deux, je veux dire, parce qu'au moins, même si le tri n'est pas parallèle, le tri se fait. On dit que dans d'autres variantes, si je protège pas, j'ai n'importe quoi à l'arrivée, d'accord Sauf que le mec qui a sorti, les gens qui ont sorti ça, ils ont un bonus, bien sûr. Ils avaient 150% des points sur la question, dont le barème d'ailleurs a été augmenté par rapport à ce qui était marqué sur le sur la copie initialement. Donc là ici, je crée un tableau d'objets, un par casse du taux de mon tableau. Et là par contre, c'est un petit peu vicieux parce que j'ai une situation où il faut que je fasse un petit peu attention, où j'ai un synchronize dans un synchronize. Parce que je commence par me synchroniser, il faut en fait que lorsque je fais la permutation, je puisse accéder à l'indice i de mon tableau et à l'indice i plus 1. Donc si je synchronise sur l'indice i, c'est pas suffisant, parce que l'indice i plus 1 peut être utilisé. Si je synchronise sur l'indice i plus 1, l'indice i peut être aussi utilisé. il faut que je synchronise sur les deux. Alors... Pourquoi je dis que c'était casse-gueule, les synchronise dans la synchronise ou les logs dans les locks Parce qu'il y a des risques d'interblocage. Donc c'est-à-dire que là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Est-ce qu'il peut y avoir un interblocage ici Alors là, il y en a là, qui me disent non, mais pourquoi Pardon alors, on alors, alors, vous avez raison, c'est lié à ça. Alors, je vais vous faire la, la, la bonne réponse. La bonne réponse, vous vous souvenez, il y a quatre conditions qui, si elles sont toutes les quatre réunies, rendent l'interblocage possible. Il suffit qu'on en fasse tomber une. Celle qu'on fait tomber, c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir... En fait, on rentre dans une famille d'algorithmes qui sont les algorithmes d'allocation ordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fermer un cycle. Parce que on réserve tout le temps les ressources dans le même ordre. Je ne réserve I plus 1 que lorsque j'ai déjà eu I. Et si il programmait que je réservais I plus 1 puis I, c'était je ne réservais I que lorsque j'avais déjà eu I plus 1. Donc en fait, ils réservent tous dans le même sens. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir T de 4 réservé, T de 6 réservé, et celui qui réserve T de 6 réserve T de 5 après. Non, non, non. C'est Si T de 5 est occupé, c'est qu'il est réservé par quelqu'un qui a T de 5, qui prend T 25 et qui sera débloqué sur T 26 6. Alors, comme mon tableau se termine et qu'il n'est pas circulaire, c'est-à-dire que je ne traite pas le dernier élément, je vais jusqu'à N-1, donc je n'ai pas le successeur du dernier qui est le cycle de première, je ne peux pas fermer le cycle. Donc, je ne peux pas avoir d'interblocage. Donc, du coup, le synchronize, dans le synchronize ici, il est sèche. Point barre. Donc très très belle solution, alors le celui qui m'a trouvé la solution, il a fait la même chose, sans vouloir l'avoir des synchronizes, j'ai un lock sur un tableau de réentrante lock, c'est exactement la même chose, sauf que c'est protège-tableau-de-i.lock, protège tableau de lock. et ça fait exactement la même chose que le synchronize. Donc voilà, réentrante lock possible, on n'a pas besoin de conditions, parce qu'effectivement le lock ici suffit. Okay. C'est pas comme dans la situation avant, on avait besoin de faire un wait, là on n'en avait pas besoin. Et la synchro sur ZIS fonctionnait également aussi. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ce genre de code avec une synchronisation sur ZIS, bien évidemment, ils ont eu tous les points, c'est parfaitement correct. Voilà. Alors pourquoi moi je déclare des variables En fait, je suis un obsédé de la lisibilité des programmes. Et donc moi Le problème de ZIS, c'est que c'est ZIS. Okay. Euh, et que euh, j'aime bien, euh, vous voyez ma variable s'appelle synchronisation tableau, ben voilà le gars il voit le code, il se pose même pas de questions. Voilà, Tandis que sur 10 euh, on voit bien qu'on synchronise. Alors vous voyez que ZIS, ça ne marchait bien évidemment que pour la solution où je bloquais le tableau complet. Pour le, le, le casse par case ça marche pas parce qu'il faut que j'en ai un par case. Alors qu'est-ce que j'ai là Oui alors j'ai des petits malins qui m'ont mis les synchronize. Bon, je trouvais que c'était un petit peu gentil, mais là aussi, vous n'avez pas droit de toucher au spec, hein, donc euh, ça tape. Donc, il n'y avait pas tous les points. Enfin, au moins, il y a pensé, c'est déjà ça. Euh... Ensuite, on ben, avait la question 7. Donc, on passe à la classe comparateur. Donc, quelle variable suggérez-vous pour cette classe Une idée Pardon L'indice de ce qu'on compare, parce qu'on compare tout le temps n fois la même case avec son successeur, tout à fait, et un synchroniseur, puisque d'ailleurs on doit se synchroniser. D'accord, et puis une euh, référence dans le tableau aussi, parce que alors, la permutation elle se fait sur un tableau qui n'est pas chez nous, puisqu'il est partagé par toutes les threads. D'accord, donc voilà, ça c'était assez fastoche, il n'y avait pas beaucoup de points d'ailleurs, et il y a eu la question 8. Dans la question 8, on a diminué, on a mis une partie des points de la question 8 sur la question 6 parce que qu'elle relevait plus de compréhension euh, quand on analysait le barème. Euh, donc les méthodes de comparateur, c'était surtout le constructeur et euh, le run. Donc le constructeur, c'est simplement ben, récupérer dans les variables locales ce qu'on a passé en paramètres au niveau de la construction. Vous aviez le code d'initialisation donc c'était quand même assez facile à imaginer, et puis ici, public void run, j'ai ici ma boucle, donc je dois évidemment cacher euh, le, le interrupted exception, parce qu'il y a des, euh, potentiellement, alors en fait, pourquoi Parce que tout se passait, il pouvait lever euh, interrupted, euh, une exception, donc InterruptedException. exception, euh, donc il faut que je le cache quelque part, et ici, vous voyez que je vais boucler jusqu'à la taille de mon tableau, je fais une permutation, et je fais une synchronisation. C'est quand même super facile. Alors, il y en a qui m'ont fait des trucs bizarres. Il y en a qui synchronisent avant la première, euh, la première, euh, le premier round, puis après euh, freestyle, donc tableau patrié. D'accord, qu'est-ce que j'ai eu J'ai le permuté. Ah oui, hein, ils font les synchronisations tous passer à la fin. Ils n'ont pas compris au son de round. D'accord C'est-à-dire que je fais toutes mes synchronisations, et puis après, euh, adieu, va. C'est pas grave si je fais deux fois la même permutation. Enfin, je la fais qu'une fois, et puis après, je permute. De... Enfin, euh, les éléments n'ont pas été modifiés, c'est parce que je permute. Donc ça, ça ne marche pas. Et puis, c'était les solutions euh, euh, étranges que j'ai eues. Alors après, il y avait une question de bonus, qui, bien évidemment, euh, dépendait de comment vous aviez programmé le truc. Ben bah, oui D'accord Donc, il y avait deux réponses à cette question. La première réponse, c'est pour ceux qui ont mis en place le verrouillage optimal. Euh, le verrouillage, pardon, pas optimal. Bah, bien évidemment, euh, ceux-là, ils avaient intérêt à répondre que non, non, c'était pas optimal du tout, qu'ils avaient été euh, programmés comme des gorets et qu'en en fait, euh, pour faire du vrai parallélisme, il fallait aller plus loin. Donc, euh, voilà, il y en a qui m'ont répondu ça, mais ah oui, ah, mais merde, on aurait dû, euh, j'ai pas le temps. Euh... Bon. Et puis, bien évidemment... Dans le cas du virus où des, classes, des cases, bah, c'est ici optimal. Alors après, on pouvait euh, euh, discuter. J'ai n'ai pas gueulé, mais finalement, le tri en parallèle, il est vraiment parallèle que si j'ai autant de cœurs disponibles que je vais créer de threads. Si j'ai une machine à 1000 cœurs et que j'ai un tableau à 2000 éléments, je pas du parallélisme réel. D'accord alors mon mon tableau à 1000 cœurs, mon processeur à 1000 cœurs. bon les processeurs à 1000 coeurs ça n'existe pas encore, hein. mais euh, malgré tout on peut imaginer qu'il y a un facteur d'accélération, modulons le parallélisme, ou finalement euh, on peut imaginer que si j'ai un, un processeur avec 10 cœurs et un tableau à 1000 éléments, eh bien c'est un petit peu comme si je dépliais une des boucles de la double boucle imbriquée que j'ai dans mon programme, et que, effectivement, ben, j'ai effectué ces tranches par euh, série de 10 qui vont s'entrelacer, parce qu'effectivement, ça va pas être i et i plus 1, ça va être i et i plus 2, par exemple, au minimum, des choses comme ça. Après, il y a le phénomène de synchronisation, mais on peut avoir, effectivement, une certaine forme de gain. Alors, évidemment, il y a des trucs qui sont un petit peu cons dans mon tri, mais j'ai voulu faire simple, c'est que dans les vrais tri, en général, euh, mais j'ai que mon tableau il est déjà trié, pas de bol. Mais ben, j'ai quand même faire euh, n au carré opération en cette affaire. Et donc, arrête, on ou un test pour ne rien permuter. D'accord Donc là, il faudrait que je rajoute, comme dans les programmations efficaces du, du b Betriabule, un boulien qui, si dans un round, aucune permutation n'a eu lieu, mais évidemment, le problème, c'est que ce boulien, il faut qu'il soit partagé par tout le monde. Enfin faut c'est un petit peu... voilà, Ça menait encore des synchros, etc. Donc, on, dit, allez, on va faire simple. Donc, il est évidemment encore perfectible. Il y a des gens qui ont qu on discouru sur ce genre de choses, pas aussi loin que ça, mais c'était les éléments qu'on pouvait tolérer. Voilà alors qu'est-ce qu'on m'a écrit Là on m'a écrit non, qu'il existe des algorithmes de tri beaucoup plus efficaces que le tri à bulle, par exemple, le quicksort avec une computation en haut de log de n. Ah, les profs d'algo, ils adoreraient ce que vous racontez là, mais manque de bol, je vois pas le rapport avec la choucroute. Ok, on n'est pas tout à fait là. Alors, il serait préférable d'utiliser le parallélisme sur un algorithme divisé pour régner et encore la création de threads et une... Oh là, Ouh oula, oula, là, on est parti là... Ouais. Là, c'est là où on arrête de chercher les points. On se dit « où là, il est parti en kawaitre. » Voilà. Alors, combien de temps on a mis pour avoir euh, 21 points On a commencé, c'était 11h05, il est 11h57. Donc, on a mis 50 minutes et nous avons eu 21 points. Voilà. Donc, vous aviez 1h45, vous pouviez donc avoir 21 points. Certains d'entre vous ont eu jusqu'à 19 des 21 points, c'est pas mal. Il y en a un pour l'instant, j'espère d'autres. Euh, et donc, ben, à priori, j'ai à peu près terminé et je suis prêt à répondre à vos questions sur l'examen ou sur d'autres aspects du cours que vous souhaiteriez que je rappelle.